Welcome, <rire> bonjour à tous, euh, bienvenue à la... À la, à la... Oh à merde, à... c'est pas... Euh, à, à, à, à cette, on s'est trompé de slide, attends, attends, attends. c'est celle-là, voilà. Rendez-vous, bienvenue ouais, à mieux. la français qui parle utilisateur communauté rendez-vous. Oui. <rire> Donc c'est la, je ne sais pas combien d'années qu'on fait ce, ce rendez-vous, c'est vraiment le but d'avoir une discussion ouverte, de se connaître un petit peu de faire connaissance, de trouver vos projets, de discuter un petit peu de ce qu'il y a. On a deux trois slides d'introduction, je te laisse faire le texte, si tu veux. Allez, ça marche. Euh, du coup, quelques questions, alors euh, à l'époque, quand on était euh, moins nombreux que ça, on faisait un tour complet, tout, tout le monde se présentait, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça c'est cool. Du coup, on va faire ça euh, euh, à la tonne, à la main levée euh, sur euh, sur ouais. les différentes choses. Alors on va commencer euh, euh, par. Euh, je sais plus ce qu'il y a comme. Euh, voilà. Donc qui euh, dans la salle est français euh, ouais. ah, On va voir ouais. si les drapeaux d'après, il y en a besoin. Mais... <rire> qui est qui belge, est belge hein On n'a pas de belge. Bah, si, il y a des belges. C'est qu'ils ne ouais, sont ouais. pas arrivés encore. suisse euh, moi aussi qui est euh, canadien ou vient de d'ailleurs d'un autre pays francophone. oui de où ok parfait super alors du coup euh, pour savoir un petit peu ici qui est freelance, qui bosse dans un studio, qui bosse dans l'industrie. Ouais, l'industrie, enfin les machines qui tournent là. Ouais, truc, moins entertainment, plus euh c'est ouais, ça, ouais, moins fait. moins euh, ça, moins studio d'animation mais plus euh, d'industrie. Alors après effectivement euh, il me manque une catégorie euh, que j'avais pas écrite, qui est tout ce qui est visualisation online et tout ça, dans lequel je mets Sketchfab, mais du coup je ne sais pas comment la nommer. <rire> voilà, multimédia ouais effectivement. Réalité augmentée online, ouais, ça peut. Euh, qui travaille dans le côté éducation qui ici est euh, amateur qui c'est qui est étudiant qui c'est ici, qui donne des formations. Lui, je crois qu'il ne parle pas français, parce qu'il a eu peur. <rire> Est-ce qu'il y a des, des domaines que j'ai oubliés Le jeu vidéo, alors après, voilà, ça c'est plus la façon de travailler. Après justement, on a une question sur les, les domaines dans lesquels on travaille, donc qui bosse dans le domaine du film ou des effets spéciaux Animation, pub, bon ça, il y a des trucs qui vont ça, se recouper, hein, c'est sûr. Côté architecture, design, c'est intéressant de voir des, des, des mains qui se lèvent, qui descendent, parce qu'ils sont pas sûrs. Bah c'est vrai que c'est toujours un peu mix, Des fois, on fait des choses dans plein de Côté jeu, ou temps réel. Côté visualisation scientifique. N'hésitez pas à regarder autour de vous, hein, parce que vous ne connaissez pas forcément, et c'est euh, fait pour ça. Et autre domaine qu'on aurait oublié Oui. Ouais. L'impression 3D, exact. Attends, je, je le note qu'on n'oublie pas pour l'année prochaine. Et puis euh, je crois que c'est l'heure de, de la question existentielle pour la francophonie. On en a, on en a une par an. L'année dernière c'était euh, la team chocolatine ou la team euh, pain au chocolat. Mais on, a, on en a une autre euh, on en a une autre pour cette année. Attention. Alors, qui est la team septante? Il y a des frontaliers. Ouais, qui, qui... La team 70. Ouais. Ouais. Okay. Pas mal. Il y a une catégorie qu'on a oubliée, quelqu'un qui prononce ça autrement encore Non, je crois qu'on y est. Alors, on va faire un tour aussi des communautés euh, francophones. Est-ce que. Euh, bonjour, bonjour. Parmi vous, combien de personnes font partie d'un Blender User Group D'un bug. Ça plus trop la mode. Hein Donc qui fait partie d'une communauté euh, online, on va dire, une communauté euh, francophone euh, d'utilisateurs Blender Il n'y euh, a pas beaucoup de mains qui se lèvent Bah après je ne sais pas s'il y a quelqu'un par exemple qui a, qui a un user group qui aimerait euh, en parler ou, ou faire une petite, euh, profiter de cette scène aussi qui est ouverte pour vous pour faire une petite pub de si vous organisez quelque chose ou des événements euh, peut-être ou exactement. Ouais, c'est. Après voilà on va, on va laisser le micro euh, ouvert à tout le monde, il hein, bah, y en a qu'on a déjà vu les années précédentes, d'autres pour qui c'est la première fois et donc euh, voilà. On ne va pas parler pendant une heure, vous, le but c'est de vous laisser la parole aussi euh, pour euh, voilà, discuter de, de diverses choses. Euh, chacun est, est libre de s'exprimer. Euh, euh, bonjour, je m'appelle Fanette, on vient de l'école Alsacienne à Paris, à Montparnasse. Et là on est plutôt un petit groupe quand même. Et on voulait réunir la communauté francophone euh, en France, euh, un peu à plus grande échelle. Et du coup on avait envie de de faire un Blender Day à Paris Donc, l'idée, c'est de faire un Blender Day et d'avoir une, une date. Alors, c'est très compliqué euh, euh, à organiser. Et donc, il se trouve que je gère un théâtre et qu'on a l'habitude d'organiser ce genre de manifestation. Euh, moi, je forme des collégiens et des, des lycéens. On ne peut pas faire grand-chose pour la pour la communauté. Mais si on peut faire une chose, c'est euh, organiser euh, pour une année, pour essayer justement de regrouper la, la communauté, de, de faire un blender day. Parce que ce que je viens de voir par rapport à la, à la question Julien que tu posais, par rapport au user group, j'ai eu ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'on euh, avait du mal à se regrouper à part euh, ici à la Blender conférence. Et que ce serait bien aussi d'un autre job aussi pour être plus reconnu par rapport à, à Blender et le travail qu'on fait autour de Blender d'avoir un Blender Day en France pour dire que c'est une réalité face à nos décideurs, budgets, sponsors qui disent « ah mais Blender c'est pas professionnel, on sait pas ce que c'est voilà. ». Donc l'idée ce serait d'organiser une journée, donc il faut trouver une date, donc la date disponible dans l'agenda pour moi du théâtre c'est le 2 février, c'est pas trop près, c'est pas trop loin et ça laisse le temps de, de, de communiquer. L'idée c'est d'organiser euh, une journée avec une arrivée autour de 9h, euh, démarrage de conférence autour de 10h, avoir un repas à midi, euh, un t-shirt et tout le monde se quitte euh, le soir à 17h avec un espace de, de conf où on a un théâtre de 250 places. Et ensuite euh, juste qui jouxte, on a une salle de, où on peut contenir 50, euh, 50 personnes à peu près qui peut être ouverte toute la journée pour les échanges, pour les discussions activités que vous auriez envie d'organiser. Mais du coup, on vous laisse la parole pour euh, voilà réagir à ça. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous botte, quelque chose qui voilà s'il y a des personnes intéressées, je laisse la parole. Ouais, c'était juste pour dire ah. non non pardon, pardon je vous ai coupé, ah, c'était juste pour dire je ne sais pas si vous, avez, si vous êtes entré en contact avec les gens des Ubisoft Montreuil qui sont ici, puisqu'il il y a des voilà ah. voilà c'est sans doute un truc euh, à, dont vous pourriez discuter avec eux et puis monsieur c'était juste pour euh, par exemple avoir vos adresses déjà, pour pouvoir vous communiquer donc euh... Ça serait bien que cool vous les donniez. Voilà, carte Ouh. de visite. <rire> peut On peut vite l'écrire là dans la slide. Euh... Ouais, elle euh, Et J'en profite pour ajouter une catégorie qu'on a oubliée tout à l'heure, c'était les développeurs de Blender ah, <rire> ou, de <Haddon. rire> ou d addon, euh, voilà. Parce qu'il y a Bastien qui vient rentrer dans la salle, c'est pour ça que tu m'as fait penser. <rire> développeurs, j'en fais pas vraiment partie pour Blender mais euh, je contribue à d'autres logiciels et c'est le week-end du FOSDEM le 2 février et euh, alors pour ceux qui connaissent pas le FOSDEM c'est le grand meeting euh, entre guillemets européen qui se passe à Bruxelles des développeurs et admins il et, euh, y a pas mal de choses autour y compris des slots jeux vidéo VR etc donc euh, en tout cas dans mon cas il y aura un choix à faire entre Blender ou Autocoin euh, Perdu le micro Voilà, il est là. Bon, on va essayer de toujours poser les questions dans le micro parce qu'il y a des Français qui nous qui nous regardent peut-être. Alors c'est pas en live, je crois, dans le salon, mais c'est mis en ligne peu de temps après. Euh, moi, enfin, déjà, on va essayer d'en faire une là où c'est proposé. Mais après, je pense, si on veut que ça soit que les gens puissent participer de manière régulière, ça serait bien qu'on arrive à faire ce blender day tournant géographiquement. Euh, ça permet aux gens de découvrir les autres communautés un peu plus quand il y en a, les Blender User Group et d'éviter qu'on ait tous allé à à Paris euh, voilà, une fois par an déjà qu'on va tous à Amsterdam une fois par an mais, voilà. Donc, je pense mais ce qui est important c'est de déjà lancer le mouvement mais c'est juste pour dire ça ça marche si, euh, si au premier Blender Day on arrive à trouver des gens qui sont prêts à accueillir le suivant parce que sinon ça va toujours être les mêmes qui vont se proposer et euh, mais c'est un truc à garder en tête, si on veut que ça tourne et que ça puisse marcher. Justement, la question que je me posais, c'était pour diffuser un peu l'événement, pour le faire connaître, etc. Qu'est-ce que est prévu en fait Une mailing list Quelque chose comme ça Donc on attendait la, la validation de, de, de la communauté. Bon, ensuite, on va communiquer sur tous les canaux, je dirais, classiques. Euh, que ce soit euh, les Blender Nation, les, enfin, tous les canaux euh, classiques euh, Blender. Euh, on va solliciter aussi euh, Pablo pour qu'il qu en parle. Euh, rapidement, on va créer une, une page avec euh, toutes les informations. En fait, ce qui nous a donné envie de créer ce, ce Blender Day, c'est que nous sommes allés à Londres. C'était super sympa. Euh, ça a permis à la communauté de, de, de se réunir. On a dit, pourquoi, pourquoi, ne pas le, pourquoi, pourquoi ne pas le faire en France à Paris, c'est compliqué à organiser pour, pour plusieurs centaines de personnes. On a dit pourquoi on ne le ferait pas. Et donc communiquer à l'issue, ben si, si, si tout le monde y trouve un, un intérêt, à partir de là, on créera une page. Et puis on va, on va essayer de diffuser les, les informations très tôt parce que février, c'est à la fois voilà, loin et, et très très près en termes d'organisation. Moi, j'avais une question comme ça. Tu, tu mentionnais euh, Pablo, de, qui est un peu l'ambassadeur, la, la tête, euh, voilà, qui représente. Moi, j'avais une question aussi vous, par rapport à vous. Euh, on parlait des. Tu avais fait la, la, la, la question qui faisait partie d'un user group euh, général. Il y avait des mains qui s'étaient levées. Après, anglais et les mains se sont euh, français. Et après, les mains se sont baissées. Donc, on est quand même encore beaucoup à, à prendre nos news et notre communauté euh, du point de vue anglophone quand même. Euh, Juste savoir un petit peu, est-ce que vous, vous avez des, des Pablo français ou des gens que, que vous voyez, des pôles donc des pôles français Il m'a dit là, là, juste maintenant à l'oreille, qu'il va commencer un channel YouTube. <rire> Internet était moins. Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui manque, qui manquerait euh, on a, je reprends Nathan pour euh, d'autres choses, mais est-ce que c'est quelque chose qui serait important d'avoir, pour vous, d'avoir des news francophones euh, régulièrement Ou finalement, euh, il y a suffisamment de, de news anglaises Ou est-ce que spécifiquement du marché français, de l'industrie, il y a des choses comme ça, du, des news de quel studio a switché, quel studio a, a fait un truc, a sorti des choses a bah, la limite, ça serait bien d'avoir quelqu'un quelqu qui donne des news pour la scène française, par exemple. Après, dans Blender en général, il bon, y a déjà Pablo qui fait ça. Euh, souvent, les sites, quelques sites français euh, traduisent derrière en fait, les choses. Donc, De ce côté-là, il n'y a pas vraiment besoin ambassadeur euh, français pour Blender qui va donc, du coup, juste représenter Blender en France. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement soit une personne, soit effectivement euh, une communauté qui va donc dire euh, en France, il y a tel studio qui a ouvert, qui a fait tel film avec ça, tel pub qui a été fait avec Blender, qui va de news vraiment de la France en fait, là il pourrait sûrement, effectivement, y avoir un besoin parce qu'on a toujours du mal en fait à voir euh, euh, qu'est-ce qui y en France, et euh, qui utilise Blender, euh, dans quel domaine, euh, des fois on est surpris, on apprend que ah, telle chose a été faite avec Blender, on se dit, ah, pourtant j'étais pas au courant, et c'est dommage parce que derrière euh, ça donne de, un peu de l'eau à nos moulins pour essayer de convaincre les gens, donc c'est vrai que là-dessus, je pense que ça pourrait être résolu par un user group tout simplement aussi, tout simplement ou une newsletter française, etc. Après, il y, y a déjà plus ou moins des choses qui existent. Je sais que sur Blender Community, il euh, y a, a quelqu'un qui lève la main là-bas derrière, si tu peux faire passer le micro. Hein. Je sais que sur Blender Community, c'est le site qui héberge Blender Today, qui héberge Right Click Select, etc. Il y, y a quelque chose, il y a un truc qui s'appelle Blender Actu, euh, donc ouais, qui reprend des news francophones. Je ne sais pas si c'est des traductions, si j'y passe euh, assez peu souvent. Mais voilà, du coup, vas-y, je te laisse parler. Euh, c'est pour euh, poser la question sur le Blender Chat, parce qu'il existe. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de users ici. Et euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de channels aussi français sur le Blender Chat. Donc est-ce que ce n'est pas une possibilité de discuter là-dessus, d'avoir des news Merci. Oui. <rire> oui, c'est tout, tout à fait une idée. Après, après le problème. Enfin, c'est pas le problème, c'est toujours. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de sources, d'informations. Et euh, après, si Blender Chat devient l'officiel, je ne sais pas toi si tu as particulièrement... Blender, de... Blender Chat est, est devenu le canal officiel de, de chat pour Blender, puisqu'on a plus ou moins abandonné IRC. Donc maintenant, le, les, les développeurs ou les utilisateurs tout ça peuvent communiquer sur Blender Chat, oui, pour le live chat. Donc, on va faire un chat en francophone cet après-midi. <rire> euh, euh, moi, j'aimerais, ai, par rapport à tout ça, qu'on qu réinvente pas la roue. Et je crois qu'une des spécialités françaises, c'est de, de, de, de créer des groupes, de groupes, de groupes. Et en fait, il euh, y a un travail qui a été fait. Il est dans Blender Community. Et déjà, je crois que le premier effort, ce serait de le faire vivre. Donc, il y a un endroit qui a été, il y a un effort qui a été fait. Il euh, y a un endroit et, qui, qui est celui de la, de la communauté Blender. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à le faire vivre. Et de poster les news et ce qui se passe dans cet endroit qui existe et qui est le premier endroit où on va trouver les, les informations en allant sur Blender.org euh, Je pense que j'ai l'impression qu'on parle de deux choses différentes en même temps, ou alors c'est moi qui comprends. Euh, C'est-à-dire qu'il y aurait euh, le chat, à mon avis, c'est un outil interne pour se passer des news entre nous mais on a parlé aussi de la visibilité vers l'extérieur de dire, montrer, regardez, il y a ça qui se fait sur Blender donc mettons, voilà, imaginons un studio, un petit studio Disney, voilà, qui, qui se pose la question de faire son prochain long métrage euh, avec Blender il se dit, tiens, je vais chercher des infos sur Blender, il ne va jamais finir sur le chat, aller chercher, voilà donc je pense qu'il y, y a deux publics visés, il y a nous la communauté, comment on, on communique entre nous, et là, en effet, visiblement, il y a déjà les outils euh, mais c'est aussi, est-ce qu'on fait une visibilité externe, euh, comme euh, voilà, euh, la, la, pour que les gens nous trouvent facilement, un canal de communication euh, officiel entre guillemets, euh, visible de l'extérieur et qui, qui fasse un peu la promotion en français de Blender. Mais je sais pas, là je suis pas sûr qu'il y ait les outils aujourd'hui, donc. Euh ouais, je pense. On a le même problème au niveau de la langue finalement, parce que nous, on va tous en aller lire en anglais. Et on s'en fout d'aller lire en anglais, on écrit même des docs en anglais, etc. Donc en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est pour ceux qui voudraient commencer, moi je pense aux jeunes, etc. Quand ils vont aller sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, ils vont pas forcément taper les mots-clés en anglais, et donc ils vont pas forcément trouver d'informations, alors qu'en fait, elle est là. Et euh, de ce point de vue-là, peut-être qu'en effet, avoir quelque chose en français serait, serait utile pour amener des gens euh, qui n'ont pas cette habitude de, euh, bah, de, de changer, de switcher de langue, en fait, parce qu'ils savent que la communauté est majoritairement dans une langue spécifique, quoi. Tu as posé la question d'un ambassadeur francophone autour de Blender. Je pense qu'une figure publique comme ça c'est toujours utile justement pour que les gens aient un point de référence. C'est une personne à laquelle Pablo, je pense que c'est le gars que énormément de gens vont solliciter en premier dès qu'ils ont une, un studio veut se poser sur Blender ou autre et qui va rediriger les gens. Et ça on le voit au niveau de Godot, c'est très utile. Quand il y a une école, une université qui cherche à contacter des gens ou autre, en général, elle commence par la figure publique, l'email le plus simple à envoyer, le formulaire de contact, ce genre de choses. Et euh, il y a aussi beaucoup de gens, de professionnels, qui ont besoin d'une personne en contact. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément aller chercher l'information par eux-mêmes via Google et tester. Soit ils ont quelqu'un de proche dans les écoles. C'est ce que j'entendais au niveau de la communauté belge. Ça passe beaucoup par quelqu'un qui dit, un prof dans l'école qui dit, moi je suis utilisateur de Blender, ce logiciel est super, regardez, je peux enseigner ça et à partir de là, ils peuvent accepter les cours. C'est comme ça que Godot notamment s'est retrouvé dans une école allemande de, de jeux vidéo en premier semestre, sinon ce ne serait pas du tout le cas puisque le standard de l'industrie, c'est les, les logiciels qui sont enseignés aujourd'hui, c'est Unity Unreal. Donc pour moi, c'est toujours utile. Le truc, c'est qu'il faut que la personne sorte d'elle-même. Pablo, c'est venu naturellement au fil des années. Euh, il avait fait quelques vidéos au niveau des, des films, euh, des open movies, euh, il y a déjà 6-7 ans. Et voilà, c'est s'il faut déjà un vidéaste, quelqu'un qui a déjà une visibilité euh, ou qui a envie de le faire aussi, d'être figure publique, parce que ça demande euh, bah, de faire. Euh, c'est une personne qui va faire de la communication, quoi. Donc on a un vidéaste dans la salle, je ne sais pas, je pense qu'il y en a peut-être d'autres, et, euh, et après c'est à ces gens-là de voir si euh, quelqu'un a envie de, de faire ce travail-là. Mais pour moi c'est toujours utile, toujours utile pour faire connaître le logiciel, pour euh, le diffuser, et le diffuser en l'occurrence auprès de personnes qui ne vont pas forcément parler anglais, ou qui vont préférer le français parce qu'ils vivent en France, parce qu'ils euh, ont une équipe en français, euh, voilà. Godot, il y a un gros travail de traduction en français et ça a aidé, il y a beaucoup de demandes de contenu en français, de contenu de formation et ainsi de suite et il y a encore beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ne parlent pas forcément très bien anglais Merci. Euh, du coup, est-ce qu'il y a des gens ici qui font des tutos euh, ou des vidéos effectivement, YouTube sur blender bon, ok oui, aussi Alors, il y a ton voisin qui a levé la main, donc je suis curieux de savoir. Euh, Prends la parole. Salut, bah du coup j'en profite pour faire coucou à, à ma communauté euh, Blender. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Sociamix, Je fais des tutos depuis un petit moment. Avant j'avais un autre nom et euh, donc du coup je viens de lancer une série sur Blender 2.8 pour apprendre des bases, des bases, pour modéliser une guitare de A à Z et du coup j'ai pas encore fini, on me demande souvent la suite, j'ai pas trop le temps de le faire mais voilà, pour l'instant je crois que j'ai 6, 6 heures ou 7 heures de cours pour vraiment débuter avec Blender, donc voilà, SociaMix, S-O-C-I-A-M-I-X, oula j'ai commencé en 2011-2012, j'ai changé de nom entre temps et je fais du Blender, du Unity de, des fois des trucs de maths beaucoup de dessins en ce moment, surtout des lives et donc voilà. ouais, je crois qu'il y a Mathieu qui lève la main il y a Cédric qui veut prendre la parole aussi Je posais la question en fait sur le si on voulait une espèce de vitrine francophone euh, puisqu'on parlait là de, il disait faut faut que ça sorte de, de soi-même. Si on veut une vitrine aussi, il y a déjà eu, il y a plusieurs forums francophones qui vivent plus ou moins. Il y a des vagues, hein, il y a les, Mais en fait, je me posais la question est-ce qu'on pourrait pas juste discuter avec Blender Nation, qui a déjà une visibilité énorme Est-ce que ça serait techniquement faisable euh, qu'il y ait une des sous-sections de Blender Nation genre la Nation Blender, une, et qu'on puisse filtrer les contenus par langue. et Comme ça, on profiterait, mais il faut déjà lui demander, parce que ça se trouve, je parle dans le vide, voilà, avec des sillons, on met Bruxelles en bouteille, et comme ça je ne fais pas mon petit euh, et euh, Mais je me dis que ça permettrait de profiter, comme tu disais, de pas, euh, je, disais je sais plus qui, de ne pas réinventer les choses qui existent déjà, de profiter de la notoriété de Blender Nation, et d'éviter de lancer un truc qui, où il va falloir un boulot énorme avant que ça devienne visible que les news francophones sont à cet endroit-là. Donc euh, peut-être qu'on peut attraper Barthes ouais, et en discuter avec lui. C'est une bonne idée. Il, on, je discutais avec lui aussi, puis il me disait la, son intention aussi d'avoir plus de contenu journalistique et donc plus ciblé, et par rapport à justement à un marché euh, francophone, d'avoir des contenus aussi... Euh, spécialisé pour ça, pas seulement des news génériques, on pourrait retrouver, dont on pourrait retrouver les news en anglais, mais aussi d'avoir des choses spécifiquement pour, euh, pour la France ou pour les studios qui ont des, des news à donner. Donc, ouais. Ouais. Bonjour, euh, moi je voulais juste euh, parler, il y a une problématique qu'on a dans les studios, euh, je ne peux pas parler au nom de tous les studios, mais c'est une disponibilité de temps euh, pour pouvoir euh, créer du contenu et le partager, je pense qu'on est plusieurs à à vouloir le faire déjà même de préparer une conférence ça peut être compliqué et, euh, parce que on a la tête dans le guidon tout le temps euh, nous on a lancé un blog qui s'appelle la cuisine euh, et qui comme son nom l'indique est en anglais en fait donc euh, parce que c'est un choix à un moment donné de dire bon si on, si on, si on partage des choses euh, si je le partage que aux français euh, c'est dommage aussi euh, alors parce qu'il faut que je fasse l'effort de faire une traduction française de nos articles ou l'inverse l'écrire en français une traduction anglaise mais euh, mais c'est vrai que c'est une question de disponibilité de temps euh, notamment pour pour ceux qui travaillent dans les studios qui, ont, qui sont souvent euh, pff, euh, complètement débordés euh, de trucs à faire donc euh, je ne sais pas comment résoudre ça mais c'est euh, voilà, un exemple euh, parmi d'autres Pour les gens qui veulent créer du contenu sur blender en français je pense que la communauté blender aujourd'hui est tellement grande et a tellement de potentiel et pas que en france mais on parle là de la francophonie faut penser aussi aux pays d'afrique qui se développent très vite la france le français a toutes les chances de passer en troisième langue mondiale devant l'espagnol et euh, à mon avis, il y a énormément de gens qui vont avoir besoin de contenu en français. Il y a aussi énormément de formateurs professionnels, de figures publiques, de gens qui sont très implantés en anglais. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'ajouter des informations là-dessus. Voilà, à moins que vous soyez dans un secteur particulier ou autre. Sinon, il y a déjà de très bons formateurs, il y a des tas de blogs. Il y a vraiment beaucoup plus de choses qu'on peut lire, en fait. Et je pense que quelqu'un qui souhaite... Vraiment faire quelque chose, même professionnel à temps plein sur Blender en français, aurait toutes les chances de réussir là-dessus. Il ne faut pas énormément de gens, parce que quand j'avais à peu près 10 000 subs YouTube, j'ai fait mon premier Kickstarter et j'ai pu en vivre modestement. Voilà, m'élever 10 000 euros assez facilement pour Krita, qui était un logiciel de niche. C'était sur la version 2.8, 2.9. Et puis depuis, petit à petit, Godot n'a pas une communauté énorme, mais on arrive à faire des Kickstarter, je veux dire, en trois semaines, on lève 35 000, 36 000 euros, euh, quasiment tout seul, enfin voilà, juste en faisant des vidéos sur YouTube, 80 000 subscribers, c'est une petite chaîne à l'échelle de YouTube, et, euh, et étant donné qu'il y a beaucoup de professionnels sur Blender, des gens qui gagnent leur vie, etc., vous pouvez envisager de faire une boîte de formation en français, il y a sans doute du travail à faire là-dessus. Euh, oui, bah écoute Nathan, je te rejoins totalement là-dessus. Moi j'ai une boîte de formation en ligne euh, sur Blender et Maya, et le problème que j'ai avec tous mes étudiants c'est que euh, c'est très bien, il y a plein de contenu, mais moi je ne comprends rien, je ne parle pas anglais. Donc on ne se rend pas forcément compte, nous, dans la communauté euh, Blender, où comme on va tout le temps chercher du, du contenu à droite ailleurs, on a l'impression que euh, parler anglais c'est simple, mais en fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne euh, parlent pas anglais et qui cherchent à faire de la, de la 3D. Sinon, Sinon, il faut monter une boîte qui donne des cours d'anglais. Euh, je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce thème. Sinon, j'avais une autre question. Je me, on parlait des, des studios et je me souviens que l'année passée, les deux années, on parlait toujours un petit peu du, du marché, des difficultés de, enfin, ou pas, de retrouver des gens, des nouvelles personnes, si vous avez augmenté votre studio. Euh, la question c'est un petit peu avec la 2.8 avec toute cette visibilité qu'il y a eu quand même cette année, est-ce que vous avez constaté des changements de, déjà d'attitude de, des gens ou est-ce que par rapport à vos clients est-ce que la vision de Blender qu'il y a eu euh, il y a eu des changements avec cette dernière année, donc il y a deux mains qui se lèvent euh, comment ça oui il y a eu euh, pas mal de changements, enfin beaucoup de gens euh j'avais notamment mon Pe associé. Peut-être tu dis juste euh, le nom de ton studio, ouais. euh, vrai, Jelly Fox. Ouais. On est à Nantes. On s'est créé l'année dernière, donc dans, dans le jeu vidéo et aussi de la VR. Euh, et du coup, mon associé, au début, il ne connaissait pas Blender. Donc je lui disais, si, on va aller sur le Blender, de toute façon, tu n'as pas le choix. Lui, il s'était fait des tutos de Maya. Il commençait à apprendre à 3D. Il trouvait ça bien. Après, je l'ai mis sur Blender 2.79. Il a fait aïe! Et après il a vu la 2.8, il a fait Oh c'est joli tout ça euh, Et tous les petits euh, désagréments qu'il pouvait avoir euh, se sont très vite envolés. Et après il me disait Mais t'as vu en fait c'est vachement bien Oui, merci, je le fais. <rire> et euh, ça sur pas mal d'étudiants au final aussi, euh, qui euh, bah, qui quittent trop Max pour Blender parce qu'ils euh, arrivent à faire leurs choses plus vite, avec une meilleure interface. Et, euh, et du coup, les écoles l'adoptent aussi plus, plus facilement. Donc euh, bon, beaucoup de changements. Oui, non, je peux, ça peu pas, pas pareil, c'est-à-dire que nous on forme à Blender depuis, euh, depuis, euh, depuis 15 ans, euh, enfin, on est studio et centre de formation en fait, et euh, c'est vrai que les, les, les jeunes qui arrivent là il y a quelques années c'était soit des libristes, et donc ils venaient chez nous parce qu'on faisait ça et qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, ou, euh, ou alors il fallait s'expliquer un petit peu, <rire> souvent il fallait montrer deux trois exemples aux parents pour montrer que c'était quand même sérieux, il euh, fallait se battre, euh, et c'est vrai que là, cette année, on a quand même vu le, le changement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu à expliquer en fait, aux jeunes, euh, tu vas faire du Blender, tu vas faire du Godot, et euh, tu vas faire du Python, euh, parce que le Python, ça marche de ouf, le Godot, c'est en train de percer, et Blender, ça a déjà percé, donc euh, en fait, N'hésite euh, voilà okay. pas juste à mentionner le nom de ta structure de... de... Euh, Active Design. Parfait. Il y avait une question en haut Euh, oui, ouais, c'est juste pour ajouter euh, un petit truc là-dessus, je bosse euh, j'ai bossé jusqu'à il n'y a pas si longtemps en habillage télé, beaucoup, et euh, Canal+, entre autres. Et pareil, ils avaient besoin de temps en temps de petites 3D, ils faisaient souvent faire ça, euh, sous ces 4D, ils avaient une licence qui traînait dans un coin. Et j'ai essayé d'amener un peu Blender, on m'a un peu pris pour un taré euh, un petit moment avec la 2.7, personne ne le comprenait, je cliquais droit, ça rendait tout le monde complètement ouf. Et c'est vrai que quand ils ont vu arriver la 2.8, que j'ai montré un peu des démos et tout, j'ai essayé de faire de la promo. Et ben depuis, il y en a pas mal que j'ai entendu qui s'y essayaient et c'est beaucoup mieux vu. Et, et on m'appelle de temps en temps, quand ils ont des petites 3D à faire, ils m'appellent du coup pour les faire sous Blender au lieu de passer sous ces 4D. C'est un petit peu un bordel dans des boîtes à mettre en place. Donc voilà. Euh, donc moi je bosse chez Ubisoft Animation Studio, donc ça fait à peine un an que je suis là-bas. Euh, et avant j'ai fait d'autres studios dans lesquels je voyais personne bosser sous Blender parce que c'était un peu tabou, voilà, on va pas se mentir. Euh, et petit à petit, ces dernières années, en fait, j'ai reçu des modeling de gens qui euh, bossaient sous Blender, qui nous envoyaient des FBX, nous on ne voyait pas la différence. Et petit à petit, on se rendait compte que, ah oui, tiens, tu vas sur Blender, ah tiens, toi aussi. Et là, maintenant, c'est devenu quelque chose où même les seniors, qui ont leurs vieilles habitudes de guerrier bah, commencent à passer sous Blender, etc. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un shift qui est en train de se faire, qui est un peu sous le manteau, et depuis la 2.8, donc depuis un an, un an et demi, maintenant, c'est à visage découvert. Les alcooliques Oui, moi aussi je vais aller dans ce sens-là. Ça fait, ça fait six ans qu'on utilise Blender nous en, en production, dans des studios, enfin dans un studio, enfin dans plusieurs studios, mais euh, l'effet spécial aujourd'hui. Et, euh, et ça fait six ans qu'on va dans les, dans, les, dans les festivals à Annecy ou dans des salons pro comme les rencontres animation formation à Angoulême, qui sont un truc vraiment euh, tout petit, mais où il y a euh, tous les patrons de boîtes qui se retrouvent. Et euh, effectivement, on est passé de il y a cinq ans, euh, six ans à vous êtes des fous, à. Ah, ça commence à être innovant et ensuite ah ben, en fait, on peut l'utiliser vraiment en production et euh, ça c'est quelque chose qu'on ressent effectivement depuis deux ans il y a, il y a, il y a ce que moi j'appelle un turning point finalement de, une, un, un, un switch qui, qui se passe à ce moment là euh, moi en tant que prof alors je ne suis pas prof de 3D je, je, me, je donne les cours à ATI et à Montpellier 3 euh, euh, sur d'autres thématiques mais j'ai de plus en plus d'étudiants qui, euh, qui arrivent dans la 3D parce que euh, les dix dernières années, ils ont eu accès beaucoup plus facilement à Blender et à du contenu, à des tutos, etc. Ils se sont auto-formés sur, auto sur Blender avant d'arriver de, à, à des études supérieures. Et, et on, on sent vraiment qu'il y a une présence très forte maintenant de, de Blender dans ces dans cours, et ça c'est assez chouette. Et quant aux évolutions dans les studios, bah, effectivement, il y a de plus en plus de studios qui l'utilisent. Ça amène d'autres questions et d'autres problématiques, de toute façon, euh, sur l'échelle de travail, sur, enfin, sur un, un certain nombre de problématiques euh, studio euh, qui sont vraiment particulières. Euh, quant à l'embauche, bah, c'est toujours plus ou moins facile, plus ou moins compliqué, surtout quand on n'est pas à Paris, pour le coup, euh, on est plusieurs studios du sud de la France ici et euh, c'est souvent plus compliqué de trouver déjà du monde de façon générale et encore plus sur Blender euh, de, quand, de façon particulière. Euh, ceci dit, si vous voulez passer un peu de temps dans le sud, il y a des studios à Arles, comme tu ne nous as pas vu, ou, ou à Montpellier euh, comme l'effet spécial et ça nous arrive, Enfin, euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos, vos CV euh, de toute façon, parce que dès qu'on a des projets, on recontacte euh, les gens qui nous ont écrit, donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas. Je passe un petit mot comme ça. Si vous voulez passer un peu de temps au soleil, quoi, en gros. Merci beaucoup pour euh, la course du microphone. Désolé de te faire courir. Euh, salut, donc moi je travaille chez Ubisoft, je suis un, dans un département, on fait, on fait des prototypes, donc on s'appelle le Strategic Innovation Lab, et euh, bah oui j'ai bassiné pas mal de gens avec Blender, je pense comme beaucoup d'entre vous, et euh, juste pour dire que oui, dans l'industrie actuellement, c'est vraiment, euh, on parle énormément de Blender dans le monde pro, euh, et euh, moi ce qui me fait plaisir, c'est de voir le smile sur la tête d'un artiste 3D qui voit des features, qui pour nous nous paraissent des choses assez simples euh, qu'on utilise tous les jours je pense à, par exemple au loop tool ou ce genre de, ce genre de petit tool et euh, voilà ça fait vraiment plaisir de voir que c'est en train de démarrer maintenant euh, et qu'il y a des, des studios qui sont en train de, de proposer ça à leurs artistes comme nouveaux outils euh, en plus des autres hein, parce que c'est une transition à faire et euh, voilà je pense que c'est assez cool et je pense qu'on a, on a tous le devoir en tant que long time blender user ou pas enfin, je ne sais pas combien de temps vous utilisez Blender, mais de continuer à évangéliser un petit peu ce, ce soft et montrer qu'il y a d'autres choses qui sont possibles aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans, dans le monde pro qui ne savent pas que Blender fait autant de choses. Euh, le VSE par exemple, c'est un truc euh, y a le, pas beaucoup de gens le connaissent, ou le, le fait qu'on puisse, euh, je, avant on pouvait faire des jeux, <rire> il n'y avait pas beaucoup de gens non plus, qui, qui, qui, ah, enfin, du moins dans, dans les personnes plus dans le film d'animation ou dans le jeu, qui, qui savaient qu'on pouvait au moins prototyper facilement sur Blender à l'époque. Et je pense que ouais, c'est euh, assez cool de voir tout ça et puis euh, je pense que ça va aller en, de mieux en mieux. Non, non, je n'ai pas de question, je suis passé à d'autres personnes qui veulent. Ouais, vas-y, vas-y. Bonjour, Boris, je travaille en Suisse avec mes deux collègues qui sont à côté. On fait des boulots assez, assez divers, de la 3D jusqu'au compo. Mais la grande question qu'on qu on se pose, parce qu'on est plutôt dans une structure où des fois on doit embaucher, euh, c'est trouver des artistes. Euh, pour le coup, on est complètement novice et on ne sait pas comment, où on va trouver des gens qui font du Blender. Et puis euh, la question... Pardon Il y en a plein. Oui, là vous êtes là, mais c'est la première fois qu'on vient. On est tout nouveau là-dedans. dans le, là et, euh, et puis savoir aussi s'il y a des écoles qui commencent à former à Blender en fait. Parce que des enfin, petites structures, mais des grandes écoles du style Superfocom ou des gens comme ça, qui ça arrive. ouais alors il y a Mathieu là-haut, il y a Cédric en bas, Pierre-Armand. Mathieu Mathieu, tu nous as pas vu production. Moi j'ai été euh, 13 ans enseignant à Superfocom, euh, puis à Maupin, et maintenant à l'école des Nouvelles Images à Avignon. Euh, je m'en occupe beaucoup moins, j'ai ma société à faire tourner un petit peu, et, mais par contre je... On a réussi avec mes associés entre guillemets, à caler un peu le pied dans la porte de ces écoles euh, et à donner des cours de temps en temps. Donc, a, mon associé Thomas donne des cours de modeling à l'école de nouvelles images sur Blender et, et petit à petit on va avancer un petit peu sur du modeling, du ring, etc. Donc il y, y a quelques écoles comme ça, on en parlait aussi que ce soit à, à Rennes ou euh, en Alsace me semble-t-il, il y a des écoles qui forment à Blender. Après il y a, a l'université euh, Paris 8 quand même, ATI Paris 8, il y a Montpellier 3 qui forment sur Blender. Bon, bon, nous, en général, quand on veut recruter des gens, on sait qu'on va euh, sur des... Sur, que ce soit en modeling, euh, modeling animation, modeling, c'est assez, assez facile. Enfin, c'est des, des jobs qui sont assez faciles à, à former en interne. Quoi. Euh, les réflexes d'animation par rapport à un Maya sont assez identiques, mine de rien. Il y a quelques spécificités, mais honnêtement, on a formé des gens qui, en deux semaines, étaient assez efficaces quoi, sur, sur l'anime. Euh, en, en modeling, c'est pareil, ils retrouvent à peu près tous leurs outils. Et une fois qu'ils sont habitués au clic droit ou au machin, ou qu'ils l'ont inversé, bon ben, ils se démerdent. En, voilà, il y a quelques écoles qui commencent à, à, à former. Là où on a des soucis, nous, effectivement, et, et c'est parce que c'est encore les balbutiements. C'est sur les postes un peu un peu techniques, que ce soit du rig un peu un peu sérieux et euh, c'est quelque chose, et, euh, et des TD. quoi. Voilà, ça c'est vraiment les, les deux les deux postes sur lesquels effectivement on a encore les, des soucis. Et les écoles, moi j'ai pas trouvé d'école qui formait vraiment des gens à appréti peut-être, qui formait des gens, euh, des gens euh, compétents là-dessus. Du coup, moi bah, ça me soulève une question euh, de savoir si entre les différents studios vous échangez des, des noms, enfin s'il y a des, des comment comment vous arrivez à recruter pour le moment, parce que voilà il y a certains. C'est des noms, mais c'est secret, vous les gardez pour vous, c'est ça? Non, voilà, Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose à faire dans ce domaine-là, dans le domaine des, des freelances ou intermittents du spectacle Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour essayer de, de sortir des... Il bon, y a toujours des quelque des... chose à faire, bien évidemment, pour faciliter les recrutements. Enfin, nous, on, on le vit en plus au quotidien avec Flavio, c'est qu'on est dans le sud, que les gens ne papillonnent pas. Et quand ils viennent dans le sud, c'est par choix et qu'ils veulent y rester. Et euh, recruter des gens sur Blender, sur des missions courtes pour nous, c'est juste très dur. Quoi. Euh, Enfin, mission courte. Mission courte, une semaine ou deux, les gens sont contents, ils viennent au soleil, c'est nickel, etc. Les missions courtes de 3-4 mois, euh, ça c'est les plus dures. Après, sur les gens, on a, fait, on a réussi à faire venir quand même Manu, euh, qui, qui, qui est là pour, pas 3-4 mois, mais pour quelques années, je suppose, parce que ça a été vraiment hein, pour la vie. Voilà. Donc, pour la vie, on arrive à avoir des gens. Pour deux semaines, on arrive à avoir des gens. Et pour euh, 3-4 mois, eh ben, c'est un peu la misère. Quoi. Euh, donc, il y a forcément toujours quelque chose à faire, bien sûr. Après... Euh, Bon, on se connaît quand même dans les studios, on se connaît tous assez bien. Le, le monde des studios est déjà petit. Alors le monde des studios qui utilisent Blender, c'est encore, euh, encore plus petit. quoi. Donc euh, c'est assez facile effectivement. de, on, bon, on se connaît tous et on, on échange. C'est plus du bouche à oreille qu'autre chose. Il n'y bon, a okay. pas de truc officiel où, euh, tiens, tel artiste est libre, euh, allez-y. ou fin, voilà. C'est plutôt des coups de fil à un ami. Voilà. Est-ce que tu as des, des gens qui vont... Euh, je sais que tu finis l'anime de tel truc, est-ce que c'est est jouable quoi? ça se passe comme ça